Après 50 essais cette fois c'est la bonne, yo les gens c'est The First Day, on est le 26 mars, on sort de live euh, à l'instant avec Fab et Auré, d'ailleurs Fab est avec moi, vas-y fais coucou. Salut, coucou, enfin je peux pas mais ouais salut. Il fait, il fait coucou à travers la caméra. Donc oh, du ouais. coup on sort euh, de live et pendant le live vous avez été nombreux et à tous les lives c'est la même chose, vous nous demandez quel Assassin's Creed on a préféré et donc je me suis dit bah truc super simple, Fab vas-y explique le concept de la vidéo de ce soir. Alors on se retrouve ce soir euh, pour faire une tier list, on va essayer de se mettre d'accord sur certains jeux parce que je sais qu'il y a pas mal de trucs, on est d'accord mais d'autres c'est pas forcément le cas. On a pris la... La plupart des jeux, y compris quelques DLC euh, majeurs, et on va essayer de se mettre d'accord pour classer tout ça. C'est ça, comme ça après cette vidéo vous n'aurez plus à nous demander quel Assassin's Creed nous avons préféré ou non, et puis bah moi je vous dis euh, c'est super simple, on se retrouve après l'intro. Donc du coup euh, on va commencer tout de suite on a été sur euh, tier list donc c'est un site euh, sur lequel vous pouvez créer vos tier list. fab a la même liste sous les yeux on a le droit à un joker chacun Et donc euh, mm -hmm. seulement le moment où tu es vraiment pas d'accord avec moi ou le moment où je suis vraiment pas d'accord avec toi euh, tu poses ton joker et euh, et ça voilà. joue comment on fait un tour chacun ou... et ben on fait un tour chacun euh, on commence par assassin's creed 1 donc soit tu commences soit je commence comme tu veux et du coup mm -hmm. on a 1, 2, 3, 4, on a cinq catégories et donc euh, mon préféré j'ai adoré j'ai aimé Bof, et n'aurait pas dû exister donc normalement il n'y aura pas énormément de jeu dans on aurait pas dû exister on en aura peut-être des différents éventuellement mais ça devrait pas être super super nombreux donc vas-y Fab je te laisse commenter avec assassin's creed 1 où est-ce que toi tu le placerais alors sachant que c'est celui que j'ai le moins fait ça me fait mal au cœur de mettre un assassin's creed dans bof tu vois mais euh, c'est celui qui a tout lancé mais en vrai j'hésite entre bof et j'ai aimé je le mettrai pas au dessus en tout cas bah c'est ça en fait pour penser au moment au moment où il est sorti il c'était était révolutionnaire donc on aurait pu le mettre dans j'ai adoré mais ça, il, il date de 2007 c'est ça il date de 2007 il a pris un gros coup du vieux dans, dans la gueule donc tu le placerais dans bof ou j'ai aimé quand même des deux, tu Moi perso ça. je le mettrais dans J'ai aimé parce que bof Je prends toujours du plaisir aujourd'hui quand j'y rejoue Mais par rapport au jeu d'aujourd'hui il fait un peu pitié Mais ça reste le jeu qui a lancé la licence Donc pour moi je le mettrais dans J'ai aimé bon, en fait si j'y joue comme ça vite fait Ouais je le mettrais dans J'ai aimé Mais je me, ferai, je me ferai plus jamais l'histoire euh, complète euh, Là maintenant genre j'ai pas la foi vraiment Trop répétitif trop euh, Mais c'était l'un ou l'autre donc euh, vas-y Et ben on GMA. part pour J'ai aimé alors c'est parti euh, Du coup vous avez vu sur la tiraliste J'ai mis Assassin's Creed Identity On ne le mettra pas c'était une erreur, je me suis, je me suis trop... On passe à Assassin's, Assassin's Creed 2, donc je pense que toi et moi on va avoir des avis plutôt différents. Ah Ouais. Ouais, parce que toi je pense que tu le mettrais dans J'ai adoré. Euh, ouais, moi, ouais. Moi je le mettrais plus dans J'ai, mais... Bah quoi que, non, je vais le mettre dans J'ai adoré aussi parce que c'est le jeu qui m'a fait découvrir la licence. Et sans ce jeu-là, il n'y aurait rien d'autre. Donc euh, t'es d'accord pour euh, J'ai adoré oh Oui. Et eh bah ben, j'ai adoré, c'est parti pour Assassin's Creed 2. La licence a grimpé à partir de surtout. C'est ça, ouais, ouais, ouais. il a apporté pas mal de renouveau à la licence et donc euh, bah, ça a été un gros changement pour, pour la licence à partir de Assassin's Creed 2 et l'autre plus majeur qui a apporter des gros changements, c'est Assassin's Creed 3, mais on verra, on n'y est pas encore. À toi l'honneur pour le suivant. Alors, Brotherhood, clairement pas en, en tout j'ai Non, on est d'accord. En fait, il faut voir avec, maintenant avec le temps, en fait. Et ben alors, moi, perso, tu vois, euh, le prochain Revelation, je le, mets, je le mettrai dans J'ai adoré, ouais. mais j'ai préféré Revelation à Brotherhood, donc Brotherhood, je le mettrai juste dans J'ai aimé, perso. Ouais, je pense. Comme ouais, ça. Les deux, hein. Tu penses pareil Ok, donc Brotherhood dans J'ai aimé, et Revelation dans J'ai adoré, Assassin's Creed 3. Alors, moi, perso... Dans mon préféré, je sais qu'il peut y en avoir que qu'un, mais Assassin's Creed 3 fait partie des deux jeux que j'ai préférés. Si c'est mon cœur qui parle, ça sera Assassin's Creed 3. Si c'est la logique qui parle, ça sera euh, Origins. Donc est-ce que tu es d'accord avec moi pour ouais, le mettre dans mon préféré pour... Franchement, Attends, ouais, Attends, je pense qu'il ouais, y, y a moyen. Et ben, bah, go, go pour Assassin's Creed 3 dans mon préféré. Et on mettra euh, son, son frère de cœur s'il si y a besoin euh, juste après. <rire> Ensuite pour le suivant du coup, pour, euh, pour Assassin's Creed 4 Black Flag, tu le mettrais où toi Ah bah j'aimerais bien le mettre à côté en fait. A ah, côté ça, dans mon préféré. Adoré, et bah comme tu veux, moi perso je le mettrais dans adoré mais si tu veux le mettre dans mon préféré on peut le mettre, tu peux utiliser ton jeu défauts. Mais... Ah ouais non mais le dans J'adoré, les batailles. Adoré... Trop de... Bah moi c'est ouais. ce que j'allais dire, ouais. c'est ouais. le côté exploration qui était trop longué, ça, ça poussait trop ah, à bah, l'exploration ouais. en fait. Ouais. là je suis en train de le refaire pour aller d'un point à un autre. Et puis, la maniabilité, le personnage, qui s'accroche partout, c'était pas forcément euh, oufissime. Donc, on est d'accord, on le met dans, dans J'ai adoré. Ouais, ouais. Et donc, J'ai adoré, c'est parti. Le suivant, donc, euh, on va dire que le suivant, on va rester sur la même gêne, on va partir sur Assassin's Creed Rogue. Donc, Assassin's Creed Rogue, moi, personnellement, il y a un truc qui me dérange. Je le mettrais bien dans J'ai adoré, mais, ouais, ouais. euh, J'ai adoré, mais il fait, il est beaucoup trop court. Il n'y a pas assez de scénario, le scénario n'a pas été ah. assez exploité, il est il ah. très sous-exploité. Ouais. Donc, au final, je le mettrais plus dans J'ai aimé, tu vois. Ouais, mais il est court, mais il suffit plein de Chose entre Assassin's Creed, surtout euh, la fin Ouais, c'est vrai qu'à la fin, il ouais. nous apprend pas mal le truc, il fait pas mal de liaisons. Ah, ça lit plein de choses, du coup, même Ça si lit les... plein de choses. Mais après, est-ce que tu l'as aimé alors, au même toi, niveau que. Que Black Flag Ouais, au même niveau que Black Flag, Révélation et Assassin's ah, ouais, Creed 2. Ouais. ouais je pense que j'ai aimé même plus. Et ben bah euh, alors, go pour, go pour hmm. euh, le mettre dans J'ai Moi, je suis d'accord aussi. Go pour J'ai Donc pour le moment, on a mon préféré Assassin's Creed 3, J'ai adoré Assassin's Creed Re Révélation, Black Flag et Rogue. Et en J'ai aimé, on a Assassin's Creed 1 et Assassin's Creed Brotherhood. On passe maintenant à Assassin's Creed Unity. Donc on a mis aussi Dead Kings parce que c'est des jeux comment ça s'appelle des stand-alone Donc on a mis, décidé de mettre Dead Kings Ah et on n'a pas mis Freedom Cry donc on va te mettre Freedom Cry mais on l'a pas fait oui, ouais. Donc du coup ouais, pour Freedom je Cry tu. Eh joues... bah ben moi je le mettrais dans GME ai parce que c'est un très bon DLC, c'est le DLC que j'ai préféré, mais il n'est pas aussi bien que Black Flag, faut pas se leurrer. Il est pas aussi bien que Rogue, donc je le mettrai juste dans GME ai parce que c'est une expérience qui était super intéressante. Mais c'est pas une expérience que je referais à l'infini tout en fait, simplement. Moi j'ai juste vu des vidéos du DLC et j'ai pas l'impression qu'il apporte quelque chose. c'est. Bah, qu il, il est vraiment en c'est ça, ouais. Du coup, Assassin's Creed Unity, tu le placerais où toi euh, euh, euh. Je pense que j'ai aimé. Tu le mettrais dans J'ai aimé toi ah, ai... Ouais, c'est vrai, j'ai aimé aussi. Ah, ouais, ouais bah, et bah go pour J'ai aimé. En fait, ai... on est plutôt d'accord. Ouais, plutôt pour, le moment, les... pour le moment, on est plutôt d'accord. sur la fin où je pense Ouais, ça va, ça va diviser sur la fin. Euh, alors pour Dead Kings, tu l'as fait ou pas Dead Kings, alors... je l'ai fait, ouais. Alors. Je trouve qu'il limite. Est... Enfin, Moi, je le mettrais dans ouais, Bof, ouais. Dead Kings. Ouais, parce qu'en fait, j'en souviens même plus, donc ouais, je suis d'accord. Donc go pour Bof Ouais, ouais. Syndicate, tu le mettrais où Oublie pas que t'as des Joker, hein. Oublie pas que t'as des Joker. Ah pour le moment ça va, Syndicate Ouais, là je mmh. pense que les, les avis vont diverger. Syndicate, euh, je suis juste là en mode bof ou j'ai aimé... Mmh, moi je le mettrais dans bof, perso. Ouais je pense aussi parce que je m'en fous quand même. Bah il est pas, as il as as as pas as mémorable fait. en fait. Ouais c'est ça, c'est qu'il est là. C'est ça, il est, il est juste là. Ensuite, on passe à Assassin's Creed. Origins qui a signé un renouveau pour la licence qui était un jeu fort fort intéressant et personnellement du coup euh, je le mettrai dans mon préféré en ouais. similaire ouais, avec ouais. Euh, le 3. Ouais. On est d'accord ouais, ouais. Et bah go ouais, ouais. On a oublié de mettre les Chronicles Alors on a tous les Chronicles ah. qui sont mis que pour avec euh, Chronicles China mais ça, ça inclut Chronicles China, Chronicles India et Chronicles Russia Tu les mettrais où toi On peut aller remplir la Asia. Voilà, on est d'accord, n'aurait pas dû exister. <rire> oui. le, le truc, c'est que l'histoire est super intéressante, mais en soi, c'est des personnages qui auraient, être, qui auraient dû être exploités dans des vrais, vrais jeux. Dans des vrais jeux, ouais, C'est ça, en, en 3D et pas seulement un, un, un comment ça s'appelle, un 2D. pense que Chao um, Jun, Shao Jun ouais. elle est dans Embers et tout à la fin, je m'attendais à ce qu'on voit. En non. vrai, ouais, dans un vrai jeu, ça aurait été... Ah, ça aurait été mais elle est sous, son, son histoire non, est sous-exploitée oui. parce que c'est un jeu que pas beaucoup de monde n'a fait. Et ouais, pareil. Et puis même Arba Azmir, on le voit dans Chronicles India, alors que c'est un personnage mythique de la licence. Alors que tu vas dire Arba à les nouveaux venus, ils vont pas savoir qui c'est, tu vois. Tout ça parce que ça a été fait dans un oui. petit jeu comme ça. On arrive sur le dernier jeu en date. J'ai nommé Assassin's Creed Odyssey. Où le mettrais-tu, toi mmh, mmh, mmh. Je crois qu'il m'a fait pleurer à un moment à la fin. Je sais plus quand. Pas mon préféré. Non. Je ah, sens que les amis vont diverger ah, sur celui-ci. Ouais, je pense qu'on est pas l'opposé. J'ai aimé ou j'ai adoré. Ouais. T'aurais mis J'ai aimé ou j'ai adoré pour Odyssey Ouais. Ah bon. plus, dans Bof, on N'aurait pas dû exister Moi, je l'aurais mis dans N'aurait pas dû exister en tant qu'Assassin's Creed. C'est un très bon jeu. Mais en tant qu'Assassin's Creed, il aurait pas dû exister. En tant qu'Assassin's Creed, qu'est-ce qu'il lui au reste en fait En tant qu'Assassin's Creed, qu'est-ce qu'il reste dans le jeu euh, La première sieve c'est tout dans le présent bah le présent c'est c'est Layla donc euh... ouais mais tu vois ça a été, ça a été déjà avant déjà alors on va dire que toi tu pars sur J'ai et moi je pars sur N'aurait pas dû exister alors on s'accorde pour dire plutôt bof du coup ah ça pique en tant qu'Assassin's Creed ouais en tant qu'Assassin's Creed tu d'accord bof mais en tant que jeu ça va ouais, ouais mais, mais, mais per... ouais, il voilà, faut parler en tant que ouais voilà on faut parler en tant qu'Assassin's Creed et du coup pour euh, pour bien classer on va mettre à gauche ceux qui sont le plus euh, préférés Origins le plus à gauche par rapport à Assassin's Creed 3 on est d'accord ouais. ensuite dans j'ai adoré euh, le premier Black Flag ensuite euh... AC2 non, AC Révélation, je mettrais moi Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Ensuite ac ouais. 2, ensuite Rogue ac 2 le Rogue, ouais Ensuite dans GM, je mettrais perso euh, Unity Ah, ouais. tu mettrais Brotherhood en premier toi Ouais, ouais Et bah par contre Brotherhood, moi je suis pas dur à convaincre Par pour Brotherhood Ensuite Unity ouais. Ensuite euh, Freedom Cry, je mettrais Ouais, ouais Et ensuite Assassin's Creed ça, Pour le buff, je mettrais tout à gauche Ouais, j'aurais mis Dead King Syndicate Ensuite Odyssey Ah ouais, l'inverse Ouais, ouais, ouais Bah Dead King, t'as quand même le scénar, de, le, le scénar de base de Unity Et la map super immersive de Unity Donc ça lui rajoute ça, c'est déjà mm. un peu avec des principes alcooliques hein, en fait c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux mais perso j'ai pris plus de plaisir à faire des kings que c'est indiqué après si tu veux on peut échanger. non et donc du coup, en dernier debuff, on a Odyssey, et pour terminer, le pire du pire n'aurait pas dû exister Chronicles, même si on est d'accord, il fait pas partie des jeux principaux de la saga. On n'a pas inclus les jeux DS, on n'a pas inclus les jeux PSP non plus, on n'a pas inclus les jeux mobiles, parce qu'il y a Rebellion, il y a Identity, il y en a pas mal qui sont sortis. On est resté sur les jeux principaux, on n'a pas mis Libération, j'ai dit pour ça il n'y ait pas Libération. Donc Libération, on va dire que c'est Identity, Libération, j'aurais mis dans n'aurait pas dû exister. Oui, aussi, je pense. On est d'accord, on est d'accord pour tout. Clairement. Bah du coup je pense que, que c'est tout bon pour cette tier list bon je sais que ça change les vidéos d'habitude c'est pas le truc le plus intéressant à regarder franchement c'était des questions qu'on nous pose assez fréquemment donc je me suis dit pourquoi ouais. pas faire une tier list si ça vous a plu n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires euh, bah, en nous disant que vous avez aimé, en lâchant un pouce bleu, en vous abonnant et en commentant et partagez les vidéos aussi. T'as quelque chose à le dire un petit mot pour la fin Fab ou pas Ouais on fera sûrement une autre tier list plus ouais, oh, tard, ouais. ça si on dit ça pourrait ouais. être pas mal du tout, ça pourrait être pas mal du tout ouais. dites nous tout dans les commentaires si ça vous plaît on en refera. C'est des vidéos assez chill, Il a pas de montage, hein, c'est tout fait en, en live comme ça euh, pour sortir plus de sur ce, je vous dis à la prochaine, les gens. C'était The For The direct de l'Axe et l'Expérience. Paix et sérénité